Alors Raphaël Simacourbe, 29 ans, euh, jeune entrepreneur indépendant depuis 3 ans, ancien, euh, enfin, diplômé d'école de commerce, ancien euh, Googleur, tra je travaille chez Google en marketing, et donc euh, voilà, indépendant depuis trois ans aujourd'hui. C'est une grande question, euh, ça représente déjà un, un, comment dire, un domaine nouveau, je dirais, parce que je m'y intéresse depuis on va dire euh, quelques mois, euh, et euh, j'ai de la chance euh, de connaître euh, Manuel euh, personnellement qui m'a un peu éduqué, euh, appris et euh, fait découvrir un peu euh, ce qu'était l'immobilier parce que bon l'immobilier euh, pour moi c'était j'ai envie d'acheter quelque chose bon bah je vais acheter un truc à Paris mais euh, du coup c'était assez bridé et il m'a un peu ouvert l'esprit euh, et euh, expliqué aussi euh, différents euh, rouages et euh, montages possibles euh, là-dedans et du coup euh, bah, aujourd'hui euh, mon premier investissement a complètement changé. La motivation euh, première en fait pour être très honnête j'en avais pas vraiment c'est juste que euh, dans le, la pensée collective j'ai envie de te dire euh, euh, bah, on arrive à un certain âge on a trouvé notre job et on se dit bon bah on va investir dans l'immobilier on va euh, créer un patrimoine mais en fait, l'immobilier, ça représente tellement d'autres choses et tellement ça couvre tellement d'autres domaines. Ça peut être du patrimoine, ça peut être aussi un objectif de rentabilité. Donc tout dépend en fait de ces objectifs-là et ces questions-là, il faut se les poser. Mais aussi, il faut savoir qu'elles existent. Alors pourquoi je me suis lancé en immobilier Après de nombreuses discussions avec Manuel, mais aussi à travers ce genre de rencontres pendant ces soirées, euh, c'est vrai que je, je, je me rends compte à, à, à mon âge, à 29 ans. Après, ma situation est telle que euh, en étant indépendant, c'est vrai que euh, pour euh, emprunter, etc., les, les, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais vraiment, si je peux donner euh, un conseil aujourd'hui, c'est dès qu'on a un CDI ou dès qu'on est en situation de travail euh, voilà, durée indéterminée, euh, il faut acheter il faut acheter, il faut placer, parce qu'en en fait, acheter ne veut pas dire euh, s'endetter pour autant, on peut même gagner de l'argent dès le début et c'est d'ailleurs euh, bah, ce que propose l'investissement locatif et c'est un peu euh, cette découverte là que j'ai faite euh, récemment. Bah, écoute, euh, très bien, euh, très bien, alors après j'ai j'ai euh, mis quelques mois avant de, de prendre ma décision parce que euh, euh, je pense que, euh, comme aussi tout à l'heure, on, on le disait, les Français sont assez réticents, assez euh, prudents et, et du coup, euh, je pense que dans notre culture, on est un peu comme ça et, et, et je l'ai été le premier, donc euh, il fallait vraiment que je maîtrise euh, tous les tenants et les aboutissants et que je comprenne bien euh, bah, les, les, tout le détail qu'il y a derrière, euh, soit un achat d'un appartement, soit un achat d'immeuble euh, dans toutes ces autres villes aussi. Euh, parce que c'est vrai qu'en tant que Parisien vivant à Paris, quand on parle de Melun ou des, des villes un peu excentrées comme ça, enfin excentrées en région parisienne, ça me parle moins et du coup ma première crainte c'est de me dire bon, bah, est-ce que je vais pouvoir louer, est que, bah, en, y, en y étant allé, etc. Je m'aperçois qu'il y, y a plein de gens qui y vivent, c'est très mignon, c'est très sympa et du coup euh, voilà, c est, c est, ces craintes ne sont plus du tout là. Et non seulement euh, je me suis lancé avec un investissement locatif parce que moi j'avais un problème de temps, Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, j'avais un problème d'expertise. Je n'ai pas l'expertise en l'immobilier pour, euh, pour gérer, euh, bon, signer le bien, etc. Oui, mais pour gérer les travaux, gérer euh, tout, ce qui, tout, ce que, tout ce que vous proposez aujourd'hui. Je n'ai pas du tout le, le, le, le knowledge, comme on dit. Euh, et du coup, en fait, tout le package que vous proposez, toute la chaîne de valeur que l'investissement locatif propose, euh, c'est vraiment ça pour moi euh, qui était essentiel aujourd'hui parce que, je voyage beaucoup aussi, donc euh, c'était nécessaire euh, pour faire cet achat. Et je pense que sans vous, en fait, j'aurais continuellement retardé, retardé, retardé. Et, et du coup, voilà, vous me permettez de gagner du temps. Alors le premier contact, il a été avec Manuel, que je connais à vrai dire euh, parce que c'était mon propriétaire. Donc euh, assez, euh, assez marrant. Et, euh, et comme on est un peu tous les deux entrepreneurs, euh, je lui ai parlé en fait de mon, de mon aventure entrepreneuriale, il m'a parlé de la sienne. Euh, voilà, et ça a mis quelques années avant que l'immobilier me parle, puisque j'avais aussi d'autres projets à mener à bien. Et, et un jour, on s'est posé, il m'a reçu dans vos bureaux et, et il m'a expliqué avec des chiffres très concrets, des exemples très concrets de, de produits que vous aviez ré réalisés, euh, comment ça se passait, sur quelle durée, et quelle était la rentabilité qu'on pouvait en sortir. Alors, pour moi, euh, du coup, le projet initial était d'acheter à Paris. J'avais un budget de 400-500 000 euros, et, euh, et du coup, bah, je regardais un peu les prix à titre personnel, mais je, pouvais, je me disais, bon, bah, je vais avoir quoi 35-40 mètres euh, carrés, ou euh, 45-50 mètres carrés, si j'élargis si un peu ma zone. Euh, mais là, Manuel m'a un peu ouvert l'esprit et il, il m'a dit euh, « Mais tu sais que pour cette somme-là, tu peux acheter un immeuble. » Et en fait, ma première réaction, c'est la réaction que tout le monde a, c'est « Ah Un immeuble !» Et Parce que tout le monde pense qu'un immeuble, c'est un immeuble, immeuble haussmanien euh, sur euh, 10 étages. Mais non, il y a des immeubles de 2-3 étages, avec 3-4 euh, lots et ça constitue quand même un immeuble. Et en fait, pour ce même prix que j'étais prêt à mettre, la rentabilité était tout autre. C'est-à-dire que pour la même somme investie à Paris, j'allais à peine voir manquer d'argent par rapport à mon emprunt. Et pour cette même somme, on avait un immeuble à Melun, par exemple, à 20 minutes de Paris, du coup, où euh, je gagnais même de l'argent dès le premier mois. Donc en fait, euh, à un moment donné, euh, il fallait juste que je sache quel était mon but euh, à ce moment, à l'instant T. Est-ce que je voulais constituer un patrimoine Est-ce que je voulais de la rentabilité Et là, effectivement, c'était de la rentabilité. Donc euh, l'offre euh, s'y prêtait parfaitement. Mmh, Bonne bah, de d'excitation parce que euh, nouveau projet, moi j'aime beaucoup, euh, j'entreprends dans différents euh, milieux. Par exemple, j'ai une marque de prêt-à-porter, j'ouvre un restaurant cette année. Donc voilà, je me diversifie et, et, et j'aime me dire que euh, je m'enrichis à travers cette diversification. Parce que j'apprends, j'apprends dans divers milieux, dans divers métiers et par rapport à, à mes diverses rencontres aussi. Et ça, euh, pour moi, c'est la chose qui a, qui a beaucoup de valeur dans, dans, dans ma vie. Ça m'a permis de faire, euh, pour l'instant, pas plus, parce que j'en suis à mon premier, mais je pense que ça m'a permis de faire plus à mesure que je vais avancer. En tout cas, ça m'a fait gagner un temps de fou parce que je cherchais, je regardais, je visitais sur Paris et, et soit bah, on me passait devant et, et parce que aussi il y a des agents immobiliers que vous, avec lesquels vous, vous travaillez et du coup bah, comme dans tout milieu il euh, y, y a ce phénomène de, de contact qui rentre aussi beaucoup en jeu euh, et en fait quand je fais le bilan, là on a signé en novembre, bon, il y a eu les fêtes etc. on est en janvier et je viens de signer euh, mon compromis hier donc euh, en quelques semaines le bien a été trouvé, compromis signé et là je demande euh, l'emprunt à la banque que les choses vont extrêmement vite. Et ça, c'est hyper plaisant pour moi parce que j'ai pas le temps. Là je vais repartir en voyage et je vais être bientôt propriétaire. Alors je, ce que je conseille à tous mes potes, à tous mes amis euh, actuellement qui, euh, qui sont pas dans la même situation que moi entrepreneuriale, mais qui ont du moins euh, euh, un salaire, qui ont une situation, mais qui, ne sont, qui ont peur d'investir parce que. Euh, j'ai pas envie, ça va prendre du temps, etc., bah, je leur conseillerais de français. Et, et moi, moi, mon travail, bon, euh, j'y gagne pas, rien spécialement, mais eux, ils vont y gagner, euh, c'est de les, les persuader, de les rassurer, de leur expliquer euh, le fonctionnement d'investissement bah, locatif, mais aussi de ce qu'est l'immobilier, pour qu'eux se disent, ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal et finalement, c'est pas si dur. Parce que en fait, la seule démarche qu'ils ont à faire, c'est d'accepter, de visiter éventuellement, et après d'aller demander un emprunt à leur banque. Bon, il y a des choses plus compliquées dans la vie. Donc euh, voilà, c'est, on va dire, euh, euh, ce, ce, une petite phase d'éducation. Je vais faire une petite phase d'éducation auprès de mes amis. Complètement, l'équipe est, est très réceptive, l'équipe est très sympa, jeune, dynamique. Euh, c'est euh, très agréable de travailler euh, sous cette euh, forme-là parce qu'on n'est pas euh, sur des systèmes rigides, on parle par WhatsApp, on, on c'est une équipe qui, donne, qui partage beaucoup aussi les contacts, j'ai besoin d'un notaire, ah bah tiens, va voir celui-là, j'aurais besoin d'un comptable, va voir celui-ci, donc globalement on n'est pas, euh, pas mis de côté, on n'est pas mis à, à l'épreuve quand on est un peu euh, dans l'inconnu, donc ça c'est hyper agréable et rien que pour ça je recommande. À moi l'objectif est assez clair, là c'est de commencer lentement mais sûrement, mais de, de, dès qu'on peut et dès que les banques suivent, de continuer le développement et, et, et effectivement de, de créer un, un parc immobilier, un parc immobilier tout est relatif, qui, qui, qui fera, qui sécurisera un peu mon futur. On ne sait pas de, de quoi demain sera fait et aussi pour sécuriser l'avenir de ma famille, de mes enfants, etc. Donc l'idée est claire et clairement, là on est en train de discuter d'ailleurs pour un second et je le discute avec vous.